Et salut tout le monde, c'est Luthor, nouvelle vidéo sur Sorare, j'espère que vous allez tous très bien. Si le sujet te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et surtout à liker et à t'abonner. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer que je change complètement ma stratégie sur Sorare pour la saison prochaine. Je m'y suis pris, oui, je m'y suis pris à l'avance et en fait, ça a été en deux étapes. La première étape, je me suis dit, je vais revendre toutes mes cartes rares, donc il faut savoir que j'avais à peu près 97 cartes dans mon club, dont euh, des rares, et je me suis dit je vais vendre toutes mes cartes rares pour acheter que des cartes limitées. Donc tu vois qu'à partir du 24 avril, voilà, je me suis mis à vendre Awa Rafinha, Mon Gardien Nubel, Renato Sanchez, Colomwani, Thiago Diallo, Maripan, nelson en gros toutes mes cartes rares donc j'en avais pas énormément j'avais de quoi me faire une équipe le problème ce qui me frustrait beaucoup c'est que vous voyez que j'avais quand même des joueurs sympas mais je n'arrivais pas à avoir des rewards je vais pas vous mentir au niveau des rewards rares c'était catastrophique donc en gros je jouais les paliers mais ça m'intéressait pas pas plus que ça, même si ça peut être rentable, mais voilà, du coup, tu alignes tes joueurs, tu réfléchis même pas vu que tu en as pas beaucoup et tu balances ça comme ça. Donc, j'ai vendu toutes mes rares, je me suis dit, je vais essayer de devenir costaud en limited. Donc, j'ai commencé à acheter des petits joueurs en limited. Et puis, je me suis dit d'un seul coup, franchement, ça sert à quoi d'avoir euh, 100 cartes limited alors que tu en utilises euh, 10, 15 J'ai dit, écoute Lulu, tu vas revendre toutes tes cartes. Donc je me suis mis à vendre vraiment toutes les cartes que j'avais dans mon club hein, pour racheter seulement des cartes énormes et devenir une espèce de baleine limited. Voilà. Donc tu peux voir que voilà, je me suis mis à revendre tout. Alors tu vois qu'il y a des petits, il y a des petites petites sommes hein, qui valent pas grand chose. Il y a, du euh, shutterbeck que j'ai vendu. Fin mai, tu verras qu'on en reparlera de Schlotterbeck. Voilà, du Krunich, euh, du Volant, du Ben Yeder. Oui, j'ai vendu même mes cartes de Monaco, du Caio Henrique, du Varane, du Saliba, Joe Félix, euh, même mes pépites. Tu vois, là, j'ai fait un bundle pour un éther. J'ai vendu Léao, Kokchou, Goreska, Koundé, Nubel, Mbabu, du Tonelli, du Sébastien Haller. En plus, que j'avais eu en édition euh, collector. Gravenberch après son transfert au Bayern. J'ai également fait des trades. Tu vois que là, j'ai trade tout ça pour Chanaloglou. J'ai trade tout ça pour Karim Benzema. Voilà. Et j'ai continué de vendre. J'ai continué de vendre. J'ai même fait un gros trade. Donc là, c'est complètement différent. C'était pour me débarrasser de petites cartes, tu vois, qui valaient euh, pas grand-chose. Pour récupérer une rare que je vais pouvoir revendre. Pour me faire un petit BNF. Mais ça, ça ne rentre pas dans ma stratégie. Donc j'ai vendu beaucoup de cartes, j'ai vendu plus de 50 cartes pour vraiment essayer de me faire un petit pactole et je me suis fait un petit pactole les gars je me suis fait environ 7 éthers voilà. 7 éthers, je me suis dit voilà, c'est bien beau d'avoir euh, tout vendu, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait eh ben, là je suis parti dans une stratégie de baleine, comme je te l'ai dit en achetant ceux qui pour moi font partie des meilleurs joueurs pour tu l'auras compris, récupérer des rewards. Parce que oui, l'objectif de cette stratégie, c'est pas de jouer les paliers, parce qu'en Limited, il n'y a pas de paliers c'est de jouer les rewards et les grosses rewards, les grosses places. Essayer de toper, être à chaque fois, le plus souvent possible, dans le T0, le tiers 0 qui te rapporte d'énormes joueurs. D'ailleurs, spoiler, c'est ce que j'ai réussi à faire au bout de ma deuxième game week. J'espère toucher un gros joueur on verra ça ensemble. Et donc, à partir de fin mai, je me suis mis à acheter du Neuer du Kamavinga, du Pedri, du Mbappé, oui, Timo Werner et que j'ai revendu, parce que je me disais, c'est pas assez bon, du Kimmich, du Marquinhos, du Neymar, du Schlotterbeck, oui, il est de retour le Schlotterbeck, en plus, en le rachetant, plus cher que ce que je l'avais vendu, du Donnarumma, du Chanaloglu, du Nkunku, du Benzema, du coup, pour recruter ces joueurs, ces stars, Trois gardiens, Ménian, Neuer, Donnarumma, Ménian qui pour moi, est le meilleur gardien du monde et du jeu. Neuer, qui est très solide et qui va jouer la Coupe du Monde, tu vois, j'anticipe la fin d'année. Et Donnarumma, qui est un U23, qui va me permettre, tu l'auras compris, de jouer dans la compétition U23. L'objectif de cette stratégie, c'est de jouer la U23, de jouer également euh, la Chump et euh, de jouer bah, tout simplement la SO5. Au niveau des défenseurs, tu vois, j'en ai pas beaucoup j'ai Souleux, que j'avais depuis longtemps, du coup que j'ai gardé, puisqu'il est transféré à Dortmund et il a normalement des gros scores. Marquinhos, qui est costaud et qui va jouer la Coupe du Monde comme Souleux. Et Schlotterbeck, qui est mon U23 et qui va également jouer la Coupe du Monde. Tu vois que là, mes trois défenseurs vont jouer la Coupe du Monde. Au niveau des milieux, alors il y a du sûr et il y a du moins sûr. J'ai quand même été obligé de prendre des petits risques. On a Chouameni, donc U23. Championne Coupe du Monde. Qui a été transféré au Real. Donc, bah, c'est un petit risque parce que je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire. Même si j'espère et je pense. On a Kamavinga. Lui, c'est une grosse pépite. Je le garde parce que je le trouve énorme. C'est un U23. Et je pense que quand il sera titulaire, peut-être que l'année prochaine. Mais il sera énorme. Pedri, qui a été blessé. Qui est un U23. championne normalement Coupe du Monde. Qui va être énorme, j'espère. Kimich. le gars sûr. Kimich c'est... Euh, le top, c'est un des meilleurs milieux du jeu, qui fait toujours des gros scores, qui va en plus jouer la Coupe du Monde. C'est costaud. ChalanoGlou, qui est une très, très bonne pépite, qui a des euh, AA incroyables. Il fait des scores de ouf, des scores décisifs, sans même faire de passe décisive ou marquer de but. Il a des scores énormes. Et Nkunku, U23, champ Coupe du Monde, et qui est, pour moi, énorme. Alors, il y a une rumeur de transfert Arsenal, mais je pense qu'il aura quand même... Des gros scores et en attaque bon bah là en attaque on a du lourd on a mbappé u23 coupe du monde et qui est un des meilleurs joueurs du jeu neymar champ coupe du monde et qui est le meilleur attaquant du jeu sur la saison dernière. Hein, C'est le numéro 1 des attaquants sur Sora. Avec des scores incroyables. Quand il joue, t'es tranquille avec Ney. Ansu Fati qui a été blessé. Qui va avec Pedri. Exactement le même profil. Donc un petit risque. Mais je prends le risque. U23, coupe du monde cham Et je pense qu'il peut être très bon. Et un Benzema qui est là. Bah, euh, pour faire du gros score. Et euh, me... Euh, tranquillisé, tu vois, sur mes Game Week. Et en plus, il va jouer la Coupe du Monde. Donc là, j'ai quand même une très belle ligne. J'ai euh, 16 joueurs. Il manquerait, pour être euh, tout à fait franc, il manquerait peut-être un Mécano qui est euh, un joueur énorme au niveau des scores sur Sora et qui me ferait euh, beaucoup de bien, tu vois. Et peut-être un milieu... Euh, très fort, tu vois. C'est vrai qu'un De Bruyne, ce serait énorme. Mais je trouve que ma galerie, elle est très belle comme ça. Il me reste encore des petits joueurs à refourguer. Tu vois, je suis passé de 97 joueurs à une quarantaine de joueurs. Donc tu vois que j'ai quand même vraiment dégraissé. Depuis que j'ai fait, euh, du coup, euh, cette nouvelle stratégie, j'ai participé à deux Game Week. Sur la première, j'ai réussi à atteindre le T1, tier 1 avec la 70 e place et un Sergio Busquets honorable hein, que j'ai bien sûr... Euh, revendu, voilà. Et du coup, sur ma deuxième Game Week, j'ai réussi à atteindre la quatrième place pendant la Ligue des Nations, avec cette fabuleuse équipe. Merci à Nico, qui est sur mon Discord et qui m'a prêté Xeco et vous voyez que, bah, il m'a fait très mal, donc je finis quatrième. Le petit bémol, c'est que si j'avais eu le clean sheet avec Neuer... J'aurais dépassé les 470 et j'aurais fini premier, mais c'est pas bien grave. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose qu'on découvre ensemble la T0 que je vais récupérer en croisant les doigts pour avoir du lourd. C'est parti. Allez, c'est parti. Première T0 pour une quatrième place. Oh, je vais pas vous mentir, je veux du lourd. Je veux une carte qui, qui vaut cher. Je veux une carte qui vaut cher. Pourquoi j'ai deux récompenses La T0 grâce à, à ça. Ah, j'ai une cajole aussi. Bon, bah la cajole. On va pas se mentir, on s'en fout un peu. C'est ça ma T0. Je suis deg. Je suis deg. Ah oh, mais... Oh, ça vaut... Bon ça vaut 170 euros. Hein. C'est un goal qui joue. Mais je... je... vais pas vous mentir, je suis dégoûté. Dégoûté. Ah oh, j'aurais pu tellement avoir mieux. C'est quand même 170 euros de récupérer, mais... Mais il y avait... Il euh... y avait beaucoup mieux. Le troisième, il a récupéré sous le. Oh, pas mal. Ah, Le premier, il a récupéré Neymar. J'aurais pu avoir Neymar si mon... Si mon Neuer, il avait fait un clean sheet. Bon, GG à eux. Dédicace à mon Red Sand, bien sûr, qui m'a beaucoup aidé à restructurer ma galerie, à choisir les joueurs. Dédicace pour tu hein, t'as compris. Et merci encore. Donc, euh, c'était Luthor. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut tout le monde.